Dans cette seconde vidéo sur le phasage, nous allons voir les méthodes traditionnellement utilisées pour la détermination des phases dans le cas de protéines ou de macromolécules, à savoir les méthodes CIR et MIR de substitution isomorphe et la méthode MAD basée sur la diffusion anomale. Les méthodes ab initio classiques de phasage des facteurs de structure, dont les modules ont été obtenus par diffraction des rayons X sur monocristal, ne permettent pas en général de s'attaquer à de très grosses mailles telles que celles obtenues avec des protéines ou des macromolécules. Les récents développements montrent tout de même que les méthodes directes peuvent conduire à de bonnes solutions avec des mailles avec moins de 1000 atomes, et la méthode de charge-flippin de même pour des mailles jusqu'à environ 6000 atomes. Historiquement, d'autres méthodes ont été mises au point. La première qui a permis la résolution de structures de macromolécules est la méthode de substitution isomorphe. Elle consiste à comparer les données de diffraction d'un cristal de la protéine native avec celles de cristaux comprenant des atomes lourds fixés à la protéine. Prenons par exemple un premier cristal de protéine native et réalisons un enregistrement des intensités diffractées. Nous pouvons alors obtenir un jeu de modules de facteurs de structure. Appelons ces facteurs de structure pour le cristal protéine native FP de HKL, dont les phases, alpha P de HKL, ne sont bien entendu pas que nus. Prenons ensuite un second cristal obtenu en plongeant le cristal de la protéine dans une solution d'atomes lourds, des ions ou complexes ioniques de mercure, platine ou or en général. Dans la plupart du cas, les ions lourds se lient à la protéine sans modifier sa conformation ou l'arrangement cristallin, que ce soit la symétrie ou les paramètres de maille. Notez que cet isomorphisme structural est indispensable pour être en mesure de remonter aux phases. Appelons les facteurs de structure pour ce second cristal protéine plus atome lourd FPL de HKL, dont les phases αPL de HKL ne sont pas non plus connues. Comme chaque facteur de structure, pour une réflexion HKL donnée, est égal à la somme des contributions de tous les atomes de la maille, le facteur de structure, FPL, est égal à la somme des contributions de tous les atomes de la protéine, soit FP, et de la contribution de l'atome lourd que nous notons FL. Notez que FP peut être considéré identique dans les deux structures, protéines natives et protéines plus atomes lourds, en module et en phase puisque les deux composés sont supposés isomorphes. À ce stade, nous connaissons les modules de FP et FPL issus des enregistrements, mais nous ignorons leurs phases. En considérant que ces deux phases sont voisines, ce qui a des chances d'être vrai puisque les structures sont proches l'une de l'autre, nous pouvons estimer le module de FL comme étant à peu près égal à la différence module de FPL moins module de FP. L'erreur sera d'autant plus faible que les phases αPL et αP seront plus proches. En calculant ainsi les modules de FL pour toutes les réflexions HKL, nous obtenons un jeu de modules de facteurs de structure pour une structure hypothétique ne comprenant que l'atome lourd, de même taille et de même symétrie que les deux structures protéines natives et protéines plus atomes lourds. Nous pouvons alors facilement résoudre ces structures hypothétiques atomes lourds en utilisant une des méthodes à initio présentées dans la première partie sur le phasage. Historiquement, c'est la méthode de Patterson qui a été utilisée. Ayant résolu cette structure virtuelle atomes lourds, une transformée de Fourier nous révèle les phases des facteurs de structure FL. Si, comme nous l'avons dit, notre calcul module de FL égale module de FPL moins module de FP est approché, L'équation vectorielle FPL égale FP plus FL est quant à elle exacte. On peut la réécrire, FP égale FPL moins FL. Visualisons cette équation avec une construction dite de Harker. Pour cela, pour une réflexion HKL donnée, commençons par représenter le vecteur moins FL dans un plan d'argan. Ce qui est possible puisque nous avons obtenu son module et sa phase en résolvant la structure de l'atome lourd. Ajoutons alors à ce vecteur FPL. Comme nous ne connaissons que le module de FPL, la somme –FL plus FPL donne un vecteur dont l'extrémité se situe sur un cercle de rayon module de FPL centré sur l'extrémité de –FL. Puisque cette somme doit être égale au vecteur FP, dessinons FP à partir de l'origine. La phase de FP étant inconnue, L'extrémité du vecteur Fp se situe sur un cercle de rayon module de Fp. Nous voyons que l'équation est vérifiée pour deux solutions différentes, une première solution correspondant à une des intersections des deux cercles et une seconde solution à l'autre point d'intersection. Il y a donc une ambiguïté. Il est possible de différencier les deux solutions à partir d'un calcul d'erreur, la solution retenue donnant alors accès aux phases αP et αPL. Cette méthode s'appelle la méthode SIR pour Single Isomorphous Replacement. Pour lever l'ambiguïté de façon plus certaine, il est préférable d'utiliser plusieurs cristaux substitués isomorphes, avec à chaque fois des atomes lourds différents et se fixant à des positions différentes dans la maille pour avoir de nouvelles phases pour les facteurs de structure atomes lourds. Par exemple, en reprenant le même processus avec un second cristal substitué, nous obtenons à nouveau deux solutions. Une première solution qui coïncide avec la solution 1 initialement trouvée et une nouvelle solution notée 3. La bonne solution est bien sûr celle commune aux deux constructions, c'est-à-dire la solution notée 1. Et nous avons alors accès à la phase du facteur de structure Fp. Ce calcul est à effectuer pour toutes les réflexions HKL, ce qui donne accès à un jeu complet de phases pour les facteurs de structure Fp. Il est alors possible de débuter un affinement structural pour la structure de la protéine. Cette seconde méthode s'appelle la méthode MIR pour Multiple Isomorphous Replacement. Notez que les phases obtenues ne sont que des estimations des phases réelles car de nombreuses erreurs sont intervenues et ceci à plusieurs étapes du processus, en particulier lors de la mesure des intensités diffractées par les différents cristaux et lors de l'estimation des modules des facteurs de structure FL. Pour obtenir des phases plus précises, il convient d'utiliser un troisième, voire un quatrième cristal substitué. Obtenir plusieurs cristaux substitués peut s'avérer difficile et fastidieux. Par ailleurs, l'isomorphisme n'est pas toujours parfait et on note parfois des modifications des paramètres de maille, des réorientations de la protéine, des changements de conformation ou des variations au niveau du solvant. L'usage de la diffusion anomale à différentes longueurs d'onde sur un seul cristal substitué est alors un outil de choix pour obtenir les phases, lorsque les cristaux ne se dégradent pas sous le faisceau X. Analysons cette méthode, appelée MAD, pour Multi-Wavelength Anomalous Dispersion. Considérons pour cela un seul cristal substitué, comprenant donc protéines plus atomes lourds, et réalisons deux enregistrements. Un premier enregistrement à une longueur d'onde lambda 1 pour laquelle l'atome lourd ne présente que très peu de diffusion anomale c'est-à-dire loin d'un seuil d'absorption de l'atome, et à une seconde longueur d'onde lambda 2, pour laquelle l'atome lourd présente une diffusion anomale maximale, c'est-à-dire au voisinage d'un seuil d'absorption de l'atome. Prenons une réflexion HKL donnée, notée plus sur le schéma, dont l'intensité a été mesurée à la longueur d'onde lambda 1. Et faisons la somme du facteur de structure Fp lambda 1+, plus de la protéine seule, et du facteur de structure de l'atome lourd, qui, sans diffusion anomale, se limite au terme F0 ⁇ Nous obtenons le facteur de structure FPL lambda 1 ⁇ Dans cette représentation théorique, les phases sont pour l'instant supposées connues. Pour la même réflexion HKL et la seconde mesure à lambda 2, avec diffusion anomale, nous avons FP lambda 2 ⁇ égale FP lambda 1 ⁇ que nous notons simplement FP lambda ⁇ car il n'y a pas d'atome lourd au niveau de la protéine, et donc de diffusion anomale. Par ailleurs, il faut ajouter les termes de diffusion anomale F' et F' de l'atome lourd pour obtenir le facteur de structure FPL lambda 2+. Notons alors la relation FPL lambda 1+, égale FPL lambda 2+, moins F' moins F' que nous allons utiliser dans un instant dans une construction de Harker. Pour la réflexion, –h-k-l, notée moins, en l'absence de diffusion anomale, la somme des contributions des atomes au facteur de structure FPL est l'image, par rapport à l'axe des réels, de celle obtenue pour HKL, notée plus. Par contre, en présence de diffusion anomale, cette somme n'est pas l'image de celle obtenue pour HKL, puisque f seconde moins est toujours positif et donc tourné de 90 degrés dans le sens trigonométrique par rapport à f0 moins. Appliquons maintenant une symétrie par rapport à l'axe des réels de toutes les contributions à fpl lambda 2 moins. Nous voyons que l'image de f prime moins est f prime plus et que l'image de f seconde moins est moins f seconde plus. Par contre, l'image de fpl lambda 2 moins n'est pas FPL lambda 2 plus, mais son complexe conjugué a ib noté avec un astérisque Nous avons alors la relation FPL lambda 1 plus égale FPL lambda 2 moins conjugué moins F prime plus plus F seconde plus Nous allons aussi utiliser cette seconde relation pour la construction de Harker Avant cela notons la relation FPL lambda 2 plus égale FPL lambda 2 moins conjugué plus 2F secondes plus. En considérant que les différences entre les modules FPL lambda 2 plus et FPL lambda 2 moins des paires de Friedel peuvent être approximées par 2F secondes et donc uniquement dues à la présence de l'atome lourd, il est possible de déterminer la structure hypothétique comprenant l'atome lourd seul par exemple, en calculant une carte de Patterson. Ayant résolu la structure virtuelle à lourd, une transformation de Fourier nous révèle les phases des facteurs de structure Fl. Comme les termes F' et F' sont connus, puisqu'ils sont expérimentalement obtenus ou théoriquement calculés, il est possible de déterminer les phases des facteurs de structure FPL. Commençons par utiliser la relation FPL-1+, lambda égale FPL lambda 2 plus moins F plus moins F seconde Positionnons en premier le vecteur moins F plus et ajoutons le vecteur moins F seconde plus. Nous devons alors ajouter le vecteur FPL lambda 2 plus. mais seul son module est connu. L'extrémité du vecteur se situe donc sur un cercle ayant pour rayon le module de FPL lambda 2 plus, est centré sur l'extrémité de moins f seconde La somme de ces trois vecteurs est égale à fpl lambda 1, plus. mais à nouveau, seul le module est connu. Traçons alors, à partir de l'origine, un cercle de rayons module de fpl lambda 1, plus. nous faisons apparaître deux solutions. Pour lever l'ambiguïté, utilisons l'autre relation fpl lambda 1, plus égale. FPL lambda 2 moins conjugué, moins F' plus, plus F' plus. Positionnons le vecteur moins F' plus à l'origine. Additionnons F' plus. Puis dessinons un cercle de rayon module de FPL lambda 2 moins à partir de l'extrémité de F' plus. A nouveau deux solutions, avec une solution commune à la première construction. Cette solution, numéro T1, est donc la bonne. Elle permet d'obtenir la phase de FPL, lambda 1+. En effectuant ces constructions pour chaque paire de Friedel, HKL et –H, –K, l, on obtient un jeu de phases qui permet de débuter un affinement structural. En raison des erreurs présentes à différents stades du processus, il est en général nécessaire d'utiliser d'autres enregistrements à d'autres longueurs d'onde pour augmenter la précision dans l'estimation des phases. Il est aussi possible de combiner la substitution isomorphe et l'usage de la diffusion anomale. Dans cette vidéo, nous avons vu quelques méthodes adaptées à l'obtention des phases pour les protéines et plus généralement les macromolécules lorsque les méthodes ab initio sont mises en échec. Ces méthodes sont assez complexes dans leur mise en œuvre aussi bien au niveau des expériences à réaliser que des calculs à effectuer.